Les gens m'ont dit, mais euh, tout ce que vous dites, c'est quand même vachement important. Faites un fascicule. J'ai fait un fascicule et puis les gens m'ont dit, mais c'est ridicule ton truc. Fais un livre. Et donc, j'ai fait un livre. J'ai écrit, c'est pas une autobiographie, c'est plus que ça, c'est un projet de société aussi. Mais à partir d'une technique. Faire appel autant à la philosophie, à l'intelligence qu'au sens pratique et de la technique. Donc j'ai mélangé technique et philosophie. Et je regrette pas du tout parce que je crois que ça a été le bon choix. Mais j'ai longtemps réfléchi pour, euh, pour faire ça. Les choses qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Et quand on a quelque chose à dire, on l'écrit. Et puis, si on n'est pas très doué pour l'écriture, éventuellement, on se fait relire, pourquoi pas Le bouquin sur le compost, le, le, le livre n'était pas très lisible. Euh, il était des phrases longues, complexes, etc. Donc, j'ai refait ce, ce bouquin-là. L'autre bouquin sur l'alimentation, on a beaucoup travaillé sur les schémas explicatifs, sur euh, la pagination, etc. C'est vrai qu'un bouquin... Il ne faut pas croire forcément qu'un bouquin rapporte de l'argent, mais ça permet une incroyable complicité entre le lecteur qui a lu le bouquin, qui vient vous voir et qui vous dit euh, « ouais, je suis vachement d'accord avec ça ». Et puis il y a des grands dialogues, parce que la personne a de la matière avec quoi discuter avec vous. Et donc ça, ça, ça engendre beaucoup de, beaucoup de plaisir relationnel, beaucoup de plaisir conviviaux. Donc euh, moi ça m'a ça, ça beaucoup aidé. Et, et, et en même temps bah, les gens ils disent je suis pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça ça vous aide aussi par la suite à continuer de vous construire ah oui mais l'objection de ce gars là euh, si j'ai pas trop d'ego euh, je dis mais, mais oui là, finalement il avait pas tort parce que là j'étais un peu court sur le sujet etc donc euh, c'est une, une belle ouverture vers, vers la société une manière de rencontrer les gens euh, au delà euh, du défilé dans la rue classique quoi. La société est vraiment en perte de vitesse et les valeurs aussi, c'est que les gens ne sont pas eux-mêmes et vivent par procuration et par imitation. Donc, le fait de vivre sa vie intensément, authentiquement, ça peut amener les gens à dire ce qu'ils sont, soit sur Dailymotion ou YouTube, ça se fait, soit à travers le livre, soit pourquoi pas faire un film, nous on en a fait aussi. C'est toujours très difficile au départ parce qu'il il faut organiser le livre en chapitres et savoir euh, est -ce que, de, de quoi je parle, comment, comment je fais. Et là, il y a une crise très difficile de tout écrivain, je pense. Hein. Quand il veut vraiment écrire, écrire un, un livre sincère et authentique, euh, il y a deux, trois mois qui sont toujours très difficiles. Et une fois que le plan est fait, qu'on qu a organisé, ça va relativement tout seul parce que après, quand on a la trame, c'est facile de remplir. Et souvent, on a trop de choses à dire. Et le problème de l'écrivain, qui a vraiment quelque chose à dire, c'est euh, de supprimer ce qui n'est pas vraiment utile. C'est quand même un, un accouchement difficile. Hein. Euh, mais, mais ce qui fait qu'on dépasse cette difficulté, c'est la soif de transmettre. Il faut écrire son bouquin. Et puis après, il y, a, il y aura toujours des gens pour vous aider à le mettre en forme. Je pense que tout le monde peut se permettre d'écrire quand on a quelque chose qui est vraiment spécifique. Et c'est de ça que l'humanité va s'enrichir, de cette diversité. Et, et donc, euh, euh, le complexe de ne pas savoir écrire, euh, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins doués. On peut écrire son bouquin et se faire, après, aider de gens de métier. Mais c'est trop dommage qu'il y ait des gens qui aient pas qui ont plein de richesses à dire et qui ne disent pas à cause de leur complexe. On a tous quelque chose à dire, il euh, n'y a pas deux personnes pareilles et c'est de la bio biodiversité humaine qu'on pourra faire une belle humanité.